Aujourd'hui, au lancement du plan d'action numérique en éducation, l'heure ici est bien présent. On est vraiment contents, on est vraiment fiers d'être là aujourd'hui à ce grand lancement-là. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Évidemment, les personnes-ressources du Récit, ça fait un bon bout de temps qu'ils sont sollicités, non seulement pour la mesure du combo numérique, pour la liste de souhaits. Donc, les écoles, nos 2 900 quelques bâtiments vont pouvoir être équipés de matériel divers, flotte d'appareils, robotiques. Donc, nous, on présente le Créolab. Ça, dans le fond, c'est un environnement de la commission scolaire de la bossée de chemin, qui a des, des imprimantes 3D, qui a des, des robots, puis qu'on peut faire de la programmation. Puis... Mais dans le fond, nous autres, on présente euh, la réalité virtuelle qu'on fait à l'école euh, La Découverte, avec euh, Vicky Marcette en histoire et en géo et les matériels et les applications qu'on utilise. Aujourd'hui, je viens présenter des bulles 360 degrés. Euh, je suis de l'école secondaire La Découverte et je viens présenter euh, les bulles aux personnes intéressées. Je vais leur montrer comment faire les bulles et revisionner leurs bulles qu'ils ont fait eux-mêmes. Alors, euh, aujourd'hui, je présente le projet Minecraft Mission 75, 375 euh, avec la Commission scolaire Mohamed Bourgeois dans le thème de l'univers social. Bonjour! Alors, aujourd'hui, le Récit arts et la Commission scolaire de Laval se sont mis ensemble pour fabriquer un projet incroyable. Il s'agit en fait de découvrir Alfred Pellan à travers une activité complètement ludique et la réalité virtuelle est augmentée. Mais évidemment, deuxième volet, on va sûrement en apprendre aujourd'hui un peu plus, la formation, l'accompagnement qui est essentiel. La centaine de personnes ressources du récit et plus est prête pour accompagner ce virage-là. On est vraiment contents d'être là.